Nombre caché dans le grand carré 7 Nombre caché dans la colonne 7 Un groupe de nombres nus et isolés dans la colonne Nombre isolé et nu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 6 8 Nombre caché et unique dans la ligne 9 Nombre caché dans la colonne 6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 Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre caché dans la colonne 8 Nombre caché dans le grand carré 3 Nombre isolé et nu